de vous placer sous mandat d'arrêt, c'est-à-dire de vous envoyer en prison immédiatement pour avoir frappé euh, donc votre la mère de votre enfant hier. Je ne l'ai pas je frappé. Vous, un, pardon, vous avez dit que vous ne l'aviez pas frappé, mais ça ne me paraît pas tout à fait crédible. Alors vous avez dit deux choses à la police qui m'ont frappé, c'est-à-dire un, je suis turc et c'est comme ça, la mentalité est ainsi, je veux savoir ce qu'elle fait et avec qui elle a des contacts. J pas vraiment Alors là, ça, je voudrais mais... comprendre, ouais. parce que moi, je n'ai pas compris. J'ai dit seulement que euh, dans notre culture, on peut, on peut... Attendez, monsieur, vous êtes né où, ça En Belgique. Vous êtes belge ou turc Je suis belge. Alors, votre culture, c'est quoi C'est belge ou turc. Je vis je de deux côtés, voilà. Vous vivez des deux côtés, monsieur, sauf que vous avez choisi un des deux côtés. Oui. Ce que vous appelez votre culture n'est pas compatible avec le mode de vie dans lequel vous êtes pour le moment, c'est-à-dire en Belgique. Vous comprenez ça oui. Alors moi, je n'ai pas besoin d'entendre votre culture et la revendication de votre culture. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser si j'ai bien compris, c'est du racisme. Madame, je ne sais pas. Madame, il y a, pas de madame, en, il y a simplement, je dis oui, c'est du racisme. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser, de dire, chez nous, dans notre culture, on surveille les femmes Bien. Alors maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec votre mentalité Madame, j'ai seulement voulu dire que si, si on, on est en couple avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir encore une vie privée à se cacher avec son GSM, que je ne peux pas aller voir ce qu'elle fait. Bien sûr. Alors de quel droit vous allez voir dans son GSM